On parle avec le maire, on prend des petites photos. Le droit de vote en France euh, et dans d'autres pays aussi, c'est un vrai combat. Je m'appelle Juliette Imbert, et je suis mourougienne depuis ma naissance. Moi c'est Enzo Tamalous, je suis mourougien depuis que je suis né. En ce moment, je passe le baccalauréat, je fais de mon mieux. Bonsoir, alors je m'appelle Sarah Gazelle, on se trouve à l'hôtel des Îles de, de Montrouge. Je suis née à Montrouge, donc j'ai clairement habité toute ma vie. Cette cérémonie de la citoyenneté, pour nous, c'est un, un, un peu un rite de passage, puisque les jeunes montrougiens, quand ils passent leurs 18 ans, ils deviennent des citoyens. Et donc on a voulu marquer ce moment euh, par un symbole fort, on leur remet leur carte d'électeur. C'est ce qui nous permet de nous faire entendre, c'est ce qui nous permet d'avoir une identité. Je trouve qu'avoir une identité, c'est ce qui nous rend humain. Et la carte électorale, c'est ce qui nous permet de nous exprimer, c'est ce qui nous rend encore plus humains. C'est un peu spécial aujourd'hui parce que bah, je me rends compte que je deviens enfant et une adulte, donc ça m'est mis un peu. Alors Ce soir, on a senti beaucoup d'émotions, euh, de fierté. La carte électorale, pour eux, c'est aussi à signification « ça y est, j'ai 18 ans, je suis un adulte, j'ai des responsabilités ». C'est important pour moi vis-à-vis -vis de ce qui se passe actuellement parce que comme on peut le voir, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas pouvoir voter comme ils le veulent et tout. Alors euh, j'aimerais pouvoir porter ma pierre à l'édifice. C'est vraiment le seul outil pour l'instant, à part le référendum, que le peuple a pour justement exprimer sa volonté. C'est juste une petite carte comme ça, concernant dans la main, mais elle a vraiment un pouvoir parce qu'elle permet de décider justement les dessins de la France, le destins de la nation, de réaliser notre devoir des citoyens français d'aller voter. Et il faut que vous sachiez que ce droit de vote qui existe aujourd'hui en France il a été conquis de haute lutte. On a mis 200 ans en France avant d'avoir ce droit de vote. On essaye par beaucoup de manières d'inciter les Montrougiennes et les Montrougiens à voter. Nous sommes fiers à Montrouge d'avoir reçu la Marianne du civisme le 23 novembre dernier. Cette Marianne, c'est une distinction qui salue le fort taux de participation des Montrougiens lors des dernières élections présidentielles et législatives. La ville propose à tout type de génération de s'impliquer au mieux pour notre ville, et lors des comités de quartier, par les budgets participatifs, les réunions publiques, afin d'exprimer leur avis. Nous, on essaye à Montrouge de faire vivre la vie, la vie publique locale, pas seulement lors des élections, c'est important les élections, mais aussi pendant tout le mandat. Et donc c'est vraiment important de faire en sorte que les citoyens montrougiens soient actifs, et s'engagent et participent à la vie de la cité. Voilà donc. dans les années qui viennent, vous continuez cette dynamique et que lors de chaque élection, vous veniez voter. J'espère aussi que certains d'entre vous souhaitent être, -être, être candidats parce que vous pouvez aussi être des élus. Avoir 18 ans, c'est bien, mais ça donne de nouveaux droits, notamment le droit de vote. Et donc le, le fait de prendre conscience qu'on a le droit de vote et qu'on vit dans une démocratie et que ça a de la valeur, c'est vraiment important. Et je pense que les jeunes le comprennent, ça. Ça vaut le coup, ça fait pas de mal, inscrivez-vous. Essayez euh, de prendre le pouvoir qu'on vous donne. Ils en ont conscience et euh, ils vont le défendre. Et on a besoin d'eux pour préparer cet avenir.